Le peuple est bien là à faire du bruit Jouer de la casserole pour faire taire le président Ici pendant 100 jours, la honte sur lui Tapons bien fort dans nos cassures. Chantons nous allons mettre le zbeul Nous allons mettre le zbeul le peuple est bien là, pas apaisé, Crier dans la rue et puis reprendre le pouvoir Devant toutes les mairies, la honte sur lui Brandissons bien haut nos chers banderoles Nous allons mettre le zbeul Nous allons mettre le zbeul le peuple est bien là, très en colère, mais toutes les poubelles et montées jusqu'au palais. La République est morte, la honte sur lui. Virons-les tous et recommençons de zéro. Nous allons mettre le zbeul. Nous allons mettre le zbeul. Nous allons mettre le zbeul. C'est l'œil,